Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture. Pour un ASMR, c'est ça C'est les Maximum Gold dorado. Et il y a quoi dedans Des cartes. Ouais, super. Il <rire> y a ce euh, coffret avec les petits boosters. Et dedans, il y a des cartes gold. Et il y a tout particulièrement Access Gold. Et y a pour Peau d'extravagance, Il y a beaucoup aussi de d'alternatives euh, cartes. C'est-à-dire qu'il y a oui, beaucoup les, alternatives, al qui, euh, alternatives qui euh, sont principalement Donc, on a une caisse chacun. On va ouvrir une boîte chacun notre tour et on ouvre tout ça. Euh, ce sera pour le montage. Et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, ça fait un total de 6 boîtes chacun. On va la première. Déjà, observez cette magnificence. Elle ne s'ouvre pas sur les côtés, mais par le dessus. Et franchement, franchement, c'est grave classe. Honnêtement, c'est grave classe. Dommage que le truc de plastique soit pas juste au-dessus là. Ça vrai qu'il vraiment beaucoup. Ok, nickel. Allez, let's go. Or maximum, Eldorado, dorado. Primera Bustera. On commence avec numéro 2, porte numéro 1. Le de... De... De... <rire> Peinture neigeuse météorologique, le super canon. <rire> ça va, je garde notre livre. Ouais, mais bon, de toute façon, ça va. Le dragon attaquant pour le décroquette. Sornalish, donc euh, la sanguine écarlate. Et du coup, la gold CCC, la chimère, chimère de ferraille, suivi de oh Trichoula en gold. Trishula, ouais. Trishula, ça fait plaisir. Ok, donc deux premières gold Trichoula et la chimère de Ferraille. On okay. va prendre 4 euh, d'un coup ou... Non, non, on fait un chacun. On fait, on fait, on fait un chacun. Ok. Alors. Appel du numérone. Appel numéro. Monte perdu. Oh Ida, il t'a la charmeuse démo de la majesté. Oh, oh du force gamin! <rire> enfin, rigolo! Tu vas monter un gamin. tout petit peu? Oh! GG! Oh, la porte alternatif! GG! trop bien! GG, GG! Bah, la... Et Trichoula! <rire> ouais, mais attends, reviens! Elle a un défaut! Ah non, c'est son pompon! Ok, là. Oh, okay je crois oh, que c'était un là, défaut! Ouais, Elle rentre grave bien! Ouais, c'est pas mal! Ok, t'as eu Trichoula aussi, c'est rigolo ça que t'as eu Trichoula aussi! Ouais, c'est rigolo! Tu vois, pour le coup, euh... premier booster, bien, et... ah c'est bon! J'avais toi qui ripé! <rire> Numéro c'est un porte du chaos Oh merde, pff, pardon, le porte du chaos numéro 1 Putain mais la gold, il y a un problème Au niveau de la découpe, elles font pas du tout La même taille, il y a eu plein de problèmes mmh. je, Tu vois ça se sent et ça se voit, je sais pas ouais, si tu arrives ouais, à le voir ouais, mais. Numéro c 101 Oh le bouillant dragon rouge Arc démon, peinture neige oh, On a déjà un doublon, super Ah deuxième doublon sur si on analyse Codeur bavard à l'envers Et du coup première gold C'est un tempeste maître des dragons Et la deuxième lui 3 oui. licorne alternative Oh trop bien Ça va, oui. ça va ça, Franchement, franchement, je suis plutôt content. La licorne alternative, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher pause bleu si vous aimez cette vidéo. Je le oh, oui. dis jamais pour une fois que je le dis. Ah ben voilà, tu l'as aussi. C'est pas le même. Non, ouais, c'est vrai. Alors. Le golem, golem de golem. ferraille. Numéro c'est un port du ma machin-chose Surnalish, le furieux seigneur erreur. Gadget c Oh, Sur Tyranno un et Tim, tant mieux parce que moi j'aime bien les vignons Et... Une 3, pareil, c'est l'eutorne hein Oh oui, Fules, à chaque fois on a la deuxième... Non, pas... moi t'as pas l'alternative, moi oui Ah ouais, j'ai pas la même T'as pas l'alternative on a quand on a la même Oui, même. on a la même oh, Putain, oh, je ouais. rigole si du coup on sort tout de l'access code <rire> ouais, L'access code euh... Les deux ensemble, ouais, ça. alors seigneur structure psy uh, lambda, euh, soyeux Quitter, alter guest, grande, euh, almirage, je... eldorado, aldentado, néonce arc-en-ciel, ça oh. j'en connais un, il doit être content. Coucou Sam Sam si tu passes sur cette vidéo. <rire> oh, oh le suis en alternative. Oh. Bah, il y a On est une x 2004-2000. Et okay. ok Ah putain, le surnaïch. Euh... Ouais, ça fait pépite. Hein. Allez, moi aussi, surnaïch. Non, okay. moi, ça va être les du coup. <rire> c'est un hasard total. Hein. En vrai, c'est un hasard ça, total. Parce qu'on a ouvert ça. toutes les boîtes, on a tout. Mais okay. par contre, c'est l'heure de question qu'on les mélange parce que. <rire> non, c'est clair. Bouillif de ferraille. Hein. Oracle de Zephra. Surnaïsir de la destinée blanche. Ptolémie M7 de la constellée. Oh, le danger Bigfoot! GG! Et doucement, doucement, c'est une magie, ok? Si c'est une invocation. Oh, trop bien, invocation! Moi je l'avais déjà, mais c'est un jeu quand même! GG! J'en connais un qui va être un MP dans pas longtemps. Non. Qui est Sauf si j'ai un doublon, hein, mais sinon. Bah attends, on n'a pas encore aucun des doublons. Parce qu'on continue avec du numéro un nouveau brouillant euh, dragon rouge arc démon. Un golem de fer aïe. Miaou non Miaou pf, Farce gamin. Chauffeur combat farce gamin. Ça c'est cool. Et. Oh putain, tempeste super. Ah, le doublon qui court. Premier doublon, premier doublon gold. Ouais. Et derrière, on a une magie, une magie et c'est un camion oh, jumeau. Cool. Non, <rire> si. Non franchement, pour moi, c'est bon, pas cul Bon, un seul, pas de doublon, ça ferait chier. Pour tout. moi, ça pue du cul. Du coup, c'est le dernier coup de, de la première. Ah oui, oui, la première boîte, du coup. Putain. Je vais poser. C'est beau le miaou miaou. Numéro 2, du coup. Numéro 2. Marionettis Toltergeist. Recherche de foissy, oui! Oh, est euh, roule roquette, farce Ça fait gamin! Tout tout Putain, ouf, mais c'est pas vrai, il y il en a bien pas bien mal hein. des farces gamin! Oh, oh la rose! rose. Ok, ici. Et Volzard. Ouais, j'ai eu un booster d'écart. <rire> Écoute, en première boîte, du coup, en vrai, c'est pas dégueu. Ça va, sûr. moi j'ai pas eu de bah, Il y a Licorne, Trichoula, Licorne, Trichoula, c'est pas dégueu. Ouais, doublons peut-être! Doublons peut-être! Mais euh. Sous la licorne, c'est pas ouais, numéro 3 appel numéro 1, démon de la majesté dragon attaquant euh, allez, Azoha, donc le charge de terre et ça au 3000. Oh le ah, bouc fout en alternatif, oh ouais. oh vas-y, mais l'autre à côté qu'on voit, ok. Oh, là, pas pareil. Bah oui, c'est un alternatif, et derrière, <rire> j'ai une link. 3, oh, ok, On a encore, encore oh, alternative enfin, non, Ah non change, non je... non ça enfin... non ça on verra si t'as accès ce code oh <rire> Ok d'accord bon okay. Non mais non mais non <rire> Ok putain. Ah putain ils sont dur à arracher comme ça Ah mais ouais mais tu les as comme ça toi c'est pour ça Mon perdu ouais, ça, ouais, elle va être débordée bon Allez Oh putain Tu vu, bah, ouais, bah, ca, là, la veux celle là Ouais, bouge je la cherche. Vois, on elle peut s'entendre sur des effets. Il est très commerciale. Numéro 2. Oh putain, mais c'est pas vrai, elle a des bonnes cartes. Ce booster, il sent bon. Et oh voilà. là là, mais ils sont très très bon ce booster. Allez, allez, on marabout de Sam Sam. Ok. Sigama, c'est pas dégueu, c'est très bien. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Et doucement, doucement, doucement. Tu vas trop vite. Numéro 7000 Bien joué, bien joué. Je vais pas trop. Bien joué. Mais... Bien joué. Euh, si je dis pas de bêtises, Merci. il me semble que c'est le C1000. Ouais. Si jamais tu attaques avec cette carte, tu gagnes Oui, c'est celle-là, mais comme ils disent, euh, c'est trop compliqué de l'avoir. La Pour l'instant, avec... mais... Et... Quelqu'un trouvera bien forcément une technique. Mmh. Peinture orageuse météorologique. microcodeur codeur bavard. Euh, chauffeur combat, farce gamin. Pandemonium, farce gamin. Première gold, c'est un monstre à 3000 -0. Et c'est encore une alternative, du oh, bah, foot et derrière, c'est une ligne 3 et c'est encore une licorne alternative! J'ai wow. le playset de licorne. Non, mais sérieux! Oh mais... la poisse. Alors, à savoir que moi, oh j'ai acheté mes bois boîtes dans deux boutiques différentes. Oh la poisse. Mais là, 3, 3 licornes alternatives, si j'ai en sens une quatrième. Tu, de... tu viens de vendre que c'était pas ta case que t'avais au début. Mais... Ouais, <rire> <'est à> <rire> là, Tu t'es vendu tout seul. J'ai mélangé <rire> les cases. <rire> Porte numéro 4 varie. 4 Oh, trop bien, un programme urgent C'est oh c'est aussi Gardien de la Terre d'Or Coder Bavard à l'envers Ouh, Y9 Famille elle est belle, franchement, elle est très belle Ça rend vachement bien le gold sur Une 2 Oh, il paie Ouais, mais c'est pas l'alternative avec sa moto, je sais Mais C'est paye quand même, c'est une dizaine d'euros ben. Il me semble. <rire> le que VIP a été misé dedans. Oh ben voilà, pas besoin d'échange. Le petit babouchka euh... qui sort, ça, ça fait plaise. Le numéro 2, porte numéro 2, V, programme urgent. Ligne de dodo, dodo, cocorico. Le tireur codeur, bavard. Traceur roquette. Bah, pourquoi pas, pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi Ouais, je, je sais bon, que ça intéresse. C'est euh, Marina qui va m'intéresser parce qu'elle a découvert le pouvoir de Rayquaza. De elle a découvert ça. Elle préfère faire ça au Ratchet. Oui, elle a les de... vieilles cartes, c'est trop drôle. Ah, ouais. oh, oh, bien. bien. Un petit canon euh, euh, dès le reste. début. Allez, Allez pas le reste. Hop. C'est surtout aussi Force gamma. Melvitec, c'est ok. Euh, Transforme en Force gamma. Oh putain. L'Empire au bolo, Force gamma. Okay. Dragon par feu. Oh merde, j'étais un peu vite. Le fossile, Lila Il doit 212 à l'heure, attention. Ah, il faut Donc, du bleu, dommage. Ouais. Enfin, il y a du bleu, mais. C'est 1000 encore. Un, c'est 1000. 6000. c'est 1000, ouais, c'est pas le même. Du coup, j'ai les deux, c'est 1000. Ouh ah, Putain, j'ai les doigts. Hop Je vais retomber à mes pieds. On commence avec les chevaliers fantômes. Je n'aime pas ce deck. Oui. J'ai perdu un tournoi récemment ah. face à ce deck. Je, je n'aime pas ce deck. Vivre de fer aïe. J'aime dire fer aïe, je sais pas pourquoi. Euh, du alter guest, euh, du Eldorado Altantado. Et c'est parti. Donc la charmeuse devant et derrière on a un monstre 1500 1500 et c'est Rose oh, c du coup. Suivi de une magie avec un bon pour invoquer invoquer invoquer. Ritual du chaos numérone. Ah non, c'est nul à chier là! Big up à tous les joueurs du deck numéro 1. Non! Mais <rire> Pour moi, ça m'intéresse pas, quoi, c'est surtout ça. Je me doute que ça t'intéresse pas. Il y en a peut-être que ça intéresse, mais bon, depuis le temps, ils se sont fait des trucs. Euh, alors, ah, hein, des chevaliers fantômes, Non. Non. Ceci, des bottes silencieuses slos. Ça... Oh, mais c'est ce pas mal Trop bien. T'étais un peu trop loin, avance-toi un peu, voilà. Non, tu étais la carte a envoyé la moitié. Enfin, moi j'aurais la moitié. Ok, bah, regarde bien. bien. Peintre météorologique. Verdantouine. Gros cher rigolo. à ouais, chaque fois... Okay. La chimère, je l'avais pas encore. Oh, putain. terre d'or. Ah, ah C'est si pas dégueu. C'est pas dégueu. De ok. C'est pas dégueu, mais... mais... Je crois pas que j'ai eu de... Voilà, <rire> Moi j'ai le même une triplette. Ouais, C'est ouf ce que t'as eu Alors, Seigneur Structure Psy, euh, Zeta, Encodeur Bavard, Tiens qui va commencer. Oh, Toutoufou, Force Gamin. Comme ça j'ai les trois lignes Force Gamin. Verdant Ville, la Chambreuse de Vent. Ptolémie M7 de la Constellée. La Chimère de Ferraille. Allez, un bon truc derrière, s'il vous plaît. Ah, aïe, aïe. On l'attend tellement. Excusez-moi, hein. vous. vous... Est-ce qu'il y a des cartes dans vos boîtes avec des cartes qui ne sont pas des doublons ouais, et On attend tellement dès qu'on voit du bleu, mais. Ça retient de souffle. <rires> mmh. Numéro 1. Ouais, mur numéro. Bouillon dragon rouge démon. Appel numéro 1. Toutou, tout, fou, force gamin, verdant twin, attends, euh... mmh. pas mal, c'est bien. Exodia, oh, mais yes, je merde, j ai... J ai vite, c'est con! Cool. Mais oui, depuis tout à l'heure, tu oublies, tu comptes pas, tu fais pas gaffe, non, tu je vas trop vite. Link 2. on a compte d'avers, près d'Atlante. Là, t'as les boules d'avoir racheté euh, récemment. Mmh, non, non, je peux pas les boules parce que je peux les porter quand même. Alors, les chevaliers fantômes de l'ancienne Cap. Dragon de ferraille, bouillant dragon rouge avec mon roi de la calamité. Ah, du farce gamin, mm -hmm. du synet minage, traceur rocket que j'ai déjà. Oh. Tempête numéro 1. Je suis pas du magie tout chanceux pour l'instant. Je ne suis vraiment pas du tout chanceux pour l'instant. Mais bon, après si, j'ai quand même des alternatives. C'est pas. Grave. St seigneur structure, structure psy lambda Ça va aller, c'est pas lambda Pardon si, ah, J'ai dit pardon Mais si. <rire> ouais bah, bah, tu ouais, peux faire un tataire hein Allez trésor du Yongzing Tolemy M7 euh, Lemprigolo Farce Gamma Oh t'arrêtes t'en as eu aussi hein. Non j'ai <rire> pas les monstres j'ai aucun monstre Farce ah bon J'ai les Link je n'ai aucun monstre Si on allie le seigneur Oh il va j'ai tous les dinos, Oh putain j'ai peur. Dimension magique. Ouh trop de pression là, trop de pression. On ne peut pas continuer comme ça. Oui, il fallait faire la danse du Samsung. La danse du Samsung, -Sam. Dans Sam -Sam, elle porte la chance. Bah, oui. Puis peintre météorologique, super curse canon ferroviaire. Et... La chargeuse de flamme, le démon de la majesté. et transforme-temps, force Gamme Et derrière on a 2004 et c'est oh oui. le dragon sombre métallique aux rouges, ah, je ne bah savais même pas, pas quelle y était celle-ci, donc c'est pas dégueu. Suivi d'une magie et c'est le pot oh, de l'extravagance. Hop pom Moi je la veux, il y a veut bras c'est du kidnapped Je t'échange contre deux les forces gameta. Non, pas tout, alors là, de question. Bah voilà. Oh, c'est pas vrai. Dou -dou -dou -dou -dou -dou. Peinture euh, arc-en-ciel météorologique. Dragon. Euh, bouillon dragon rouge un peu nous. Seigneur structure psy -dita. Démon de la majesté. Dragon attaquant. Oh, Chant Oui, Ouais. Ah, yes. c'est parti de ceux qui comptent aussi un petit peu. Autour de 10 balles. J'ai regardé ce matin 10 balles et. C'est pareil, ça cote un petit peu. Donc ça va. Ouais, mais j'en veux pas. <rire> T'as quand même une du Dragon Irene, ce, ce qui fait partie oui, pour de moi des cartes, cartes, plus de cartes de les plus dures à choper, mine de rien. Hein. Ouais. Dragon Irene. Euh... Allez. Numéro 2, porte numéro 2. Programme urgent. Tu vois comme moi, il y a un truc là. Ah ouais. Si vous voyez, de position, non, non, il y a une espèce de. Je <rire> euh... Dragon par feu mmh. je gamin et c'est mmh. parti. Chimère, Chimère de bien. ferraille. Je suis là je encore. De... Ouais. C'est pas vrai. Et quoi, tu vois, oui, j'ai des magies farce gamin, mais c'est moi, je veux les monstres oui, en bah, fait. As quand même des magies, Il me faut des monstres à euh, effet. Mmh. Donc peinture, nuageuse, météorologique Bouillon, dragon rouge, démon, ossa, la charmeuse goutte rigolo, farce gamin, il va encore râler Oui, je râle <rire> intérieurement en, ma... intérieur, en moi, ce Silent New Age un monstre rose, deuxième fois okay. premier double Et, et, et. magie et, magique, Ah, oh, oh, place, farce gamin Bah là, il va encore râler <rire> Je te le donne contre l'extra le... le Oh, une carte contre une carte ah. <rire> D'accord, je garde. C'est pas pour moi de hein, toute façon les forces gamins. Je joue pas force gamin. Ah, Codeur bavard. Bah oui mais pas pour moi. Babouchka à nouveau. Verdanwin la charmeuse devant. Ah roche rigolo, force gamin, ça ça fait plaisir. Oh lampe rigolo, je crois que ce booster il m'a entendu, tu vois. Ouais. Oviraptor. Oh, Allez si derrière il y a Access Code, j'en parle pas. Alors. Oh Access Code Non j'ai je... <rire> <J> J'ai écrit. <rire> J'ai légèrement, j'ai bugué mon soleil. t'as fait, oh, j'ai fait, oh, c'est pas que c'est Scott, sinon t'aurais crié, ça doit être un bon truc, je j'ai fait. Cette dame, c'est merde. ça. jamais de marine. <cười> oh, la plage elle est toute moche. <rires> la sphère, là, ils dedans, comme les aspirateurs. <rires> Peinture nuageuse aux Diva des professeurs, Viva Terreur, Eria la charmeuse gentille, Chimère de ferraille. C'est ouais. des... enfin, du bleu. Oh là l'envers! Oh là l'envers! IP euh, toujours le deuxième mouvement. Euh ouais. Non, avec la chimère, c'est pas. Ouais, mais IP ça passe partout. C'est comme un <rire> fort boyard, ça passe partout. <rire> je le dis, c'est chelou. Donc là, j'ouvre comme chelou. ça. C'est <rire> tu sais quoi? Je l'ouvre. Échapper toute la malchance et je fais Sam Sam Sam Sam Sam. Voilà. Et là, ah, et, là, là. Comme... et là, <rire> et là, je me pleure. <rire> Dragon, boum, machin, un truc, golem de fer, <rire> machin... Mec, on a pas un tu veux juste les golems quoi. Euh, Soyez qui Alt, Altogay, Signet Minage, Garden of et let's go. Allez, let's go. Et c'est Exodia, je n'avais pas, donc why not. Il fait une magie, ici, c'est magique magique. Voilà, Sam Sam, tu me portes pas. Quand même, t'as eu Zodia. Ouais. On peut avoir une énième chimère ou licorne. Ah, mais ça se vend bien, mine de Ça peut pas se mais ça se vend bien. Allez, soyez au kitère. Baby Zorado. C'est toujours pas eu de ça. Pilote structure, Tire codeur bavard. Codeur bavard à l'envers. Oh Non, il y a peut-être des échanges qui peuvent se faire. C'est derrière là. Mais c'est pas vrai. Toi, je crois qu'il y a eu un bug en Et fait sur le sur... <rire> chat sur... <rire> Putain, le chat sauveteur, c'est toi qui l'as. Putain. De... J'en ai marre. Elle a La chance là, t'es où <rire> Reviens là. Elle est où la chance Elle est où <rire> En tout cas, elle est pas chez moi. Alter guest, codeur bavard. J'aime trop bien, faut qu'il sorte. <rire> Maya, dragon par feu red raptor faucon ultime. Non Moi j'ai l'artoir qui est meilleur mais... Ah Vas-y compare les deux Ah oui, Ouais, t'as l'artoir qui est meilleur ouais. Moi, Mais t'as le chat sauveteur. Un allum. Pas quoi, pas bah, Albert Time. Je, je vais éviter de faire une blague... A euh... Tiens Ouf ton booster, pas du Ouf coup, ton coup, booster coup. parce que la chance peut encore tourner. Mon fou, je Et là t'as... Ça sauveteur, t'as ça, T'as ça, sa, sa Ron qui est dégoûtée parce qu'on a presque le plus set qu'elle qu voulait. C'est vrai bah, je de Elle voulait que les sets de chasse au la pauvre. Elle en a pas eu. Un seul, merde. Mais... a pas eu un seul. Alors, Bouillant Dragon Rouge. Porte numéro euh, Trini. Au la charmeuse de terre. Pendée Volume Farce Gamin. Eva. Ouh, plasma Héros de la Destinée. C'est bien, bien. c'est je l'avais pas va, encore. Ça va, ça va. Va doucement, va bah, doucement. Oh putain mais c'est bizarre complètement C'est ce bizarre que toi ça à l'envers comme ça, c'est <rire> dingue Vous êtes témoin, elle euh, était tout à l'envers, c'est pas bon <rire> Ok, là j'entame une autre boîte, les boosters ils sont pas faits de la même façon Enfin, ils sont beaucoup plus facilement, donc ça doit être une autre boîte euh, Donc à nouveau sur acteur, acteur guest, numéro C1 multi guest, diva des profondeurs Fusion rouage ancien Oh non, celle-là je la veux pas <rire> Plasma héros de la destinée oh. C'est compliqué dans la terre d'or, ça va. Je crois oh, qu'en piège il n'y a plus de terre d'or. Je crois qu'on a très joué. On arrive presque à la fin, il y a quelques boussons, mais on a pratiquement 2 ah ouais, pour, pour moi il reste à une ou deux boîtes sur les six. Allez, on ah. râte le deuxième fra. Des chevaliers fantômes, euh, des boîtes si on veut. Micro coller. Démon tellement de l'anmalade. Je sais pas pourquoi. Arrête, tu me stresse. Pardon non, arrête pas, serpent. Stru structure psy gamma, pourquoi pas Je veux bien. Point oh, oh, extra. à l'envers Le bon extra À l'envers Le bon d'extra quand même Oui J'en ai eu au moins une des deux que je veux absolument. Réseau numéro 1. Seigneur structure psy un à mirage sur, sanguine, sur, -Babba, sur un Sanguine, sanguin truc d'or baba tout sera coquette et tant <rire> pis il a été mis <rire> ok ouais. et là euh, me reste quand même de boosters là 3 4 5 6 7 il me reste 7 boosters on va entamer les deux dernières mots. peinture orageuse météorologique Dora ouais Tonnerre, peinture météorologique. Euh, euh, Shogun de combat, ici, samouraï. Ptolemy m m 7 de la constellée. Les Neige. Neige. Oh, elle est belle. Ouais. J'adore. Et enfin, une à l'endroit arc-en-ciel, elle est belle aussi. Oh. C'est un nouvel arc-en-ciel. Elles sont aussi. jolies. Non, mais tu as que. Les... Ouais, mais elles sont refaites. Euh, les ah, refaites, elles oui. ressortent quoi. Ah mais, oui, elles ressortent. Je suis pas avec en tout Ah, météorologique, ouais. Alors super c'est cool, ouais. comme on fait numéro CC1, Dodo, Cocorico, Farce Gamin, Chauffeur, Combat, Farce Gamin, ça j'en ai pas besoin, pareil Farce Gamin, allez je coupé du Farce Gamin depuis tout à l'heure, Poviraptor, Mange-âne, sur sont liste de l'événement, je suis pas extrêmement chanceux, sur les... on est pas hein, franchement, je sais pas si la, la déception ne pas contente. avoir Ouais! Alors, je <rire> suis quand même content! Attends, on a le chasse-sauve-tard derrière avec ça! Ah le chasse-sauve-tard! Tu l'as aussi? Oui, mais en alternatif, moi je oui, le si voulais! Réseau numéro 1, recherche de fossiles, <rire> tout au fond par gamin, ligne cassée, néos no. arc-en-ciel, nickel, parfait! Nessie! GG, Et derrière! <rire> ah, le truc, ouais, euh, ok! Ah, pas. ah, tu regardes aussi live de Chacha Oui, oui, je regarde. Moi aussi. <rire> J'avais mis en fond sur la voiture. Bah oui, c'est ça le fond. numéro 9. <rire> Neuron... Non, je ne pas que je Sphere Zone, donc l'aspirateur. Tireur Coder Bavard. <rire> Goutte Rigolo, Farce Gamin. Roche Rigolo, voilà. Farce Gamin, je suis content là. Et Dragon Son Métallique okay. aux yeux rouges. C'est du vert. Voir, un deuxième, un deuxième de extra. enfoiré! Un deuxième pot d'extra! <rire> okay. allez. allez! Allez, allez, allez! Une peinture! Une peinture orageuse, météorologique, Kuncher cherche à au Ossa, la charme de l'Eterine avant la en hospitalité, Chevalier Kagemusha. Attention! Lina, une derrière, doucement, c'est du vert, et c'est du cas Ok. Non, non, non, non, non. Hmm. Ah, on termine la deuxième boîte, l'avant-dernière la boîte, et après on termine la dernière. Ouais, T'inquiète, <rire> oh, okay, je, je sais compter. <rire> Les apparences sont un peu, mais oui. <rire> Puis euh, peintre météorologique, numéro 3, porte numéro 3 euh, multimposter Multimposteur, acteur guest, roule-roquette, farce gamin. Tout ouf ouf, farce gamin. Mekaba! Oh, bien! Et conquiste alors. Mais Mekaba, il fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Et Mekaba, il fait plaisir. Allez. Donc. Peinture arc-en-ciel météorologique. Mais le vite accès à Tergeist numéro 9, ferme Dyson. Nyaoumou, fin ce gamin. Oh putain! Fan rigolo, fin ce gamin. Sur oh, alternatif Oui, le seigneur! Et Bolzar C'est le dos le cas, c'est pas le même que le... Bon, ben, dernière boîte. Mmh. Punaise. Punaise. punaise Oh Oula, il croit! Il coince... Oh. Numéro 1, porte, numéro 1 bleu bleu, secret du Zixiang... Numéro 3, porte, numérone, Trini... Combine de pièges... Oh J'ai été réunité plein de fois, quand même... Ouais. Bon, ça prend pas qu'on la sort, là, par contre... Ptolemy M7 de la Constellée, et... C'est un deuxième le Kava. Kava. Deux fois de suite okay. Et derrière, c'est Conquistador... Allez, le même qu'avant mmh, ouais. Le même qu'avant... Ouais. Putain, mais c'est ouf... Allez, premier booster de la dernière euh, voie boîte c'est scolaire, je t'en prie. le sam, sam suprême. <rire> Donc, porte numéro 13. Oracle de Zephra. Les chevaliers fantômes de boîte silencieuses, Red Raptor, Faucon Ultime. Limiteur d'invocation. Le tyranno. What, ça fait 37 minutes. Wow. Et euh, le primaté, Putain <rire> La vidéo elle va être longue, pour ceux qui ont courage d'en regarder et que vous êtes encore là, franchement bravo Pour ceux qui regardent en 2 je vous respecte, pour ceux qui regardent juste la fin, bande de branleurs <rire> De toute façon vous n'aurez même pas ce message euh, Peinture arc-en-ciel météorologique, numéro 9 sur Dyson Peinture neige météorologique, dragoniren hospitalité Dododo, Cocorico, do, do, Force Gamma, et c'est un Tempest, euh, on se sent bateau, clairement les est suivi d'un Evolzard, super. Okay. <rire> Putain, mais et les Tempestes, oh là là là la. Ce que vous pas, c'est qu'on a d'autres boîtes encore ouvrir, on en les fera pas en vidéo. <rire> du coup, c'est dans les autres boîtes qui a accès code. Ouais, ou alors il est dans les derniers, hein. C'est hein. Allez, Pilote st Structure Psy, Tonnerre Peinture Météorologique, Dragon Attaquant, tir Coder Bavard. Good Un goût de triomphe parce qu'un autre pièce, Psy... Pièce. pièce structure. Psy ah oui, rentre structure. pour moi, je sais pas pourquoi, Une moi fois. Psygama. c'est à la fin, mais... Oui, mais je suis toujours Psygama. Aïe aïe aïe aïe aïe. Seigneur fantôme, pluie, on a déjà eu. Sur Naviche le furieux, on a déjà eu. Et d'or. C'est néos okay, qu'on n'avait pas encore eu. Oui, bien. Je de oh, Sarcophage bien. doré. Pourquoi C'est vert. Bah oui C'est ce que du bleu. Okay. <rire> C'est bleu vert, alors moi je panique. Bah, C'est et... pas, bleu. <rire> pas vu, hein, moi, Mais non mais parce mal. que moi je j'attends aussi euh... euh, pour de l'extra. Euh, mais... <rire> je peux comprendre. J'ai eu deux en fait. Fou, hein. Tu sors access code, euh... prends, t'as oui, gagné. Oui, oui, hein. oui, trop cool. <rire> Multimpostar altergeist euh, divin, les potes. Euh... Ah Vive la Terre Eldorado, adelantado. Ouh, le petit dragon. C'est dommage, euh, c'est pas l'alternatif. Ouais, enfin, c'est dommage. Et le oh petit tournage torrentiel ça, ça qui fait plaisir. Fait plaisir c'est mon dernier, toi c'est ton dernier après ouais il a pas envie que je l'ouvre ah, il est, est résistant non, <rire> finalement euh, on va voir mais... Et Allez. Là, tu le sens. <rire> Sam je sais que tu vas me sortir une dinguerie on croit en toi mon Sam oh, Sam hum. Allez. hop, peinture neigeuse météorologique sur niche le furieux seigneur d'or Eldorado altander blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. mais oui en fait. Merci, pourtant je me suis bouché. Oh. Dit, moi, Encore une putain de volsard de merde Désolée oui. <rire> ouais, Vas-y Marine, hein, ton dernier booster. Le, le dernier, le dernier. Euh, dernier. Tu peux enlever tes merdouilles Pardon <rire> Ne gâche pas le décor pour mon accès access côté. Ah, allez, c'est parti. Codeur Bavard, Seigneur structure Allez, ah, enchaîne, état. enchaîne, enchaîne. Les Chevaliers de fantômes de l'Épée Brisée, Dodo Cocorico Farce Gamin, Pandemonium Farce Gamin, le Oviraptor Mangeum et... Magie et, et, et, et Place un... Farce Gamma. Bon, voilà. toi, tu te rassures parce que tu dis que tu as encore une caisse à ouvrir. Exactement. <rire> ouais, moi, il reste encore des boîtes aussi. Et euh... bah, de toute façon, ce sera pas en vidéo du coup. Bon, bilan. Ouais oh, pas mal, le bilan. Euh, le bilan il est peut-être un peu trop gros. Est-ce qu'on fait vraiment un bilan de tout ce qu'on a eu Attends, bilan, bilan, on en parle de cette carte Donc et es en train de, c'est devant moi là la chaîne La découpe Ah, j'avais pas fait gaffe à la découpe, tu l'as pas dit ça Regarde, <rire> ah, un centimètre de ce côté là à Ah ouais, t'as une mise coupe Non mais ça, Chacha, arrêtez pas de le dire dans sa vidéo. Ouais, il y en a beaucoup Elles sont toutes pas du tout centrées Et Volzar, Lagia, enfin. On a eu quelques trucs intéressants, je suis en train de chercher. Bah déjà du Mekaba, c'est pas mal. On a eu deux, un pot de l'extra. Enfin non, on a eu deux pots de l'extra du coup, hein Marie. chasse of classique. Moi j'ai eu deux places forcément. Ouais, ça je m'en fous de la place forcément. C'est les monstres, je t'ai dit, je m'en fous. Bon on a eu quand même trois licornes alternatives mine de rien. Tu, là, oui. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc non ça va, j'ai pas trop à, à me plaindre. On a eu des cartes que j'ai pas eu. Donc ça a permis d'avoir un petit peu de diversité, mais vous avez vu qu'en ouais, deux ouais. cases, et ben on n'a pas eu Access Code. Comme quoi, Access Code n'est pas garanti. Bravo à ceux qui l'ont nous... eu. Ouais. Bravo. <rire> c'est bon Sympa. de quoi Non, t'as tout c'est bon bah, je sors ce qui est intéressant à voir mais le reste c'est pas intéressant quoi d'accord cool. bah, je je vais vais euh... une... bah oui le chat alternatif Là, avec coup, euh, toutes euh... ces ouais. cartes que j'avais à l'envers dans le booster aussi c'était drôle voilà un petit tour vite euh, fait de les plus gros moments de de mes ouvertures IP, Chasse of alternatif, pièce structure Psygama, peau de l'extra, assaut de l'air rose, Bigfoot, Invocation, Licorne normal, trichoula, le fantôme alternatif, Surmarché alternatif, Tyranno, Hommage torrentiel, la rose normale, Dragon Rose normale, chambre. chambre, Exodia, et, et c'est important. Voilà! Je pense que c'est pas mal. Moi je pense que ça va, en vrai ça aurait pu être pire comme, euh, comme ouverture. Bah, on a eu combien de points Oui, oui, c'est pas, pas, pas dégueu. Donc, euh, la déception clair. en ouais. vrai, elle est sur le fait que les doublons tombent facilement. Certains euh, qui tombent très facilement. Ouais. Mais l'icorne c'est étonnant quand même. Euh, trois fois, tombé bah, tombé Putain, bah, la pas. vache. Pardon, je, je suis un peu vulgaire, mais vous le savez. Enfin euh, voilà, bon, moi je suis quand même content parce que j'attendais quand même Eldorado euh, avec impatience. Euh, je suis content okay. de ce que j'ai eu. Après, voilà, on va voir avec Marie pour les échanges tout ça. Il y a intérêt. <rire> <rire> Allez, on fait des gros bisous, on dit à très ouais. bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.